Bonjour, c'est aujourd'hui pour moi une journée qui est un réel événement puisque ARP lance à nouveau son ARP 2600, un instrument mythique, légendaire qui était apparu en 1971 et qui s'est arrêté dans les années 80 pour laisser la place à l'époque à l'ARP Odyssey, son petit frère. Si je suis avec notre ami Marc Caro aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Il y a toute une histoire autour de cette renaissance de l'ARP 2600. Tout a commencé en fait lorsque Marc, tu nous as fait une vidéo, sympathiquement d'ailleurs, où tu faisais apparaître ton RP 2600. Voilà, euh, une marque que nous nommerons pas avait fait une version de l'ARP 2600, euh, une super modélisation. Euh, euh, sur ordinateur. Hein, euh. Et à cette occasion, j'avais comparé un peu l'ARP virtuel et l'ARP hardware, puisque j'ai eu la chance, moi, d'acheter à la fin des années 90 euh, euh, un ARP euh, en chair et en os, et surtout en métal. Quoi. Voilà, c'est voilà. ce que l'on voit derrière nous. Donc voilà. il y a un original des années 70 Tout avec la version. Et là, la nouvelle version d'aujourd'hui. De... Il est de retour. Oh! Oh! Oh! Oh! oh, oh. Dans ton studio, tu as, as tout un tas de, de synthétiseurs de collection des ouais, pièces bah rares, bien, fait, comme bien. la caisse saint -I, etc. Tout et tout je me rappelais de cet ARP 2600 chez toi. Et il y a deux ans, lorsque j'étais à des réunions de développement au Japon, Korg nous annonce euh, qu'ils allaient relancer l'ARP 2600, que les ingénieurs d'origine étaient là, David Friend et toute l'équipe. Tout était prêt, il leur manquait juste une chose. C'était une machine qui servirait d'étalon pour pouvoir recréer l'ARP 2600, je suis rentré en contact avec toi mmh. et. Et par euh, le plus grand des hasards, ou voire c'est peut-être le destin, j'avais exactement la machine qui recherchait, le bon clavier, le. Il y a eu plusieurs modèles, hein. il y a eu trois mmh. types d'ARP, de... mmh. et donc euh, j'avais exactement ce qu'il fallait. Donc tu m'as demandé si je pouvais le prêter, et, et que le créateur de cette machine, de cet instrument absolument incroyable sur lequel j'ai passé des heures de plaisir et de, de jubilation, mmh. puisse tripoter ma machine à moi. C'était vraiment trop génial, donc j'ai dit oui, bien sûr. Et donc, ton RP euh, 2600 est parti au Japon Tout à fait. Et donc, euh, vous l'avez tellement bien protégé ici, là, euh, c'était du béton armé. Hein, euh, C'est ça, oui. J'ai vu le colis partir, ouais, ouais, ouais, c'était ouais. incroyable. Et au retour aussi, donc euh, voilà. Il est revenu, comme il était parti, tout beau, tout, tout gentil, tout mignon. Euh. Et alors, ta première impression en découvrant ce que Korg a réussi à refaire avec C'est incroyable. il est euh, bah, C'est presque comme le mien même s'il y a un attachement affectif à ma première machine, bien, hein, évidemment. bien évidemment. Mais c'est pareil, mais tout neuf et avec plein de petites choses en plus. Donc euh, les XLR là, les MIDI direct. moi j'avais été obligé de faire modifier, euh, ouais, de faire modifier hein, en CV gate. Et... Ce que vous avez fait au niveau du clavier, euh, c'est top aussi. Hein. Oui, oui, oui quand le clavier même, est vraiment euh, très bien. En plus. Euh, un petit séquenceur dedans et un, un arpégiateur un arpégiateur avec un, enfin une mécanique, ce qu'on appelle le keybed, euh, avec aftertouch ah oui, l'aftertouch ouais, ouais. qui est signable sur ce qu'on veut. Et il est vraiment très agréable et à ouais, jouer. Ouais, ouais. Il est super. Et, et ce qu'ils ont fait, c'est top. Hein. Ouais. Vraiment, ouais, les, très, les tests qu'on a pu faire là, sur le filtre et tout ça, là, même, hein, même dans mes rêves les plus fous. j'imaginais hein. pas qu'on allait euh, ressusciter ouais. des machines de légende comme ça. « Messieurs et mesdames de chez Korg, il vous manque le 2500. <rire> » Donc là, alors, si vous faites ça, ce serait dingue. Si vous arrivez à faire le séquenceur, ce serait top aussi. Hein. Euh, chose importante, euh, ce sera également une série limitée. Donc cette nouvelle génération devient à nouveau un instrument de collection. Ouais et donc ne prendra que de la valeur dans le temps. Donc euh, effectivement, il faut économiser son argent tout de suite. Oui. Comme il s'appelle Emmanuel, il va vous dire comment faire pour trouver de l'argent. Voilà. Eh <rire> bien, un grand merci Marc. Ben, et moi. quelque part, sans toi, on n'aurait pas aujourd'hui cet RP de 1600. C'est vrai. Donc, à chaque fois que je joue euh, dessus j'aurais une voilà. pensée pour toi. Je pense que <rire> vous devriez m'élever une statue. <rire> C'est moi qui remercie Korg, là. Vraiment, chapeau les gars. Thank <laughs> you.